une baguette est trempée dans du savon. Le savon reste en surface, piégé à l'intérieur de la boucle où il abaisse la tension superficielle, alors qu'en dehors, elle reste plus élevée. Le fil est donc tiré vers l'extérieur en tout point et avec la même force. Il prend la forme d'un cercle parfait.